Ça me parle de jalousie volatile, c'est assez marrant comme terme. Euh, jalousie volatile, c'est la, ma... la seule manière que tu as de te faire jouer. C'est la seule manière que tu as... Alors, ce n'est pas vraiment de la jouissance, c'est une forme d'excitation, comme si euh, tu vois la sensation que tu as dans les montagnes russes, c'est à peu près la même. C'est ta manière aussi de contrôler le reste du monde et de contrôler tes propres pulsions paradoxalement. Ce système-là, alors ça te permet il y a la notion de contrôle, il y a la notion de je me dois à quelque chose en voulant contrôler l'autre à travers ta jalousie, ta jalousie, ça te permet à toi ça te permet de bah tiens, trouver ta place. Ça te permet de euh, ah d'accord c'est ta manière d'assumer ton pouvoir féminin, ta manière de représenter la femme et en même temps ça me parle d'incompétence ça me parle de d'un comment je pourrais dire ça ouais, je vais dire en, en brut ce sera meilleur c'est je me sens incompétente je me sens démunie je me sens ne plus pouvoir faire grand chose pour ce qui arrive dans mon environnement immédiat. Et ta stratégie, ça a été de créer une, à la surface de cet océan déchaîné qui est l'impermanence de la vie, de créer une fine pellicule de glace que tu tentes à tout prix de conserver malgré que ce soit un océan déchaîné. Qu'est-ce que tu ne supportes pas de toi Je te pose la question directement parce que ce sera peut-être le, le meilleur moyen pour toi d'aller voir ce que je pointe du doigt en toi, ce que je ressens et qui vibre. Qu'est-ce que tu ne supportes pas chez toi Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que tu essayes de fuir au point d'avoir créé cette jalousie à la surface Cette jalousie en fait qui ne te reconnecte ni à toi-même et qui ne répond pas aux besoins de lien aux autres que tu as. Ok, ça c'est bon. Maintenant, pour le groupe, qu'est-ce que ça veut dire cette notion de jalousie Si j'élargis ça... Ah, D'accord. On est sur les... les émotions factices. Ok. À quel moment est-ce qu'on accepte de grandir À quel moment est-ce qu'on accepte d'arrêter de jouer euh, le petit, la petite fille, le petit garçon qui fait son caprice parce qu'il ou elle n'a pas eu ce qu'elle voulait et qu'on accepte de faire vibrer la note de l'adulte en soi de celui du parent de celui et celle qui est capable de dire que maintenant ce n'est pas le moment d'aller dans les tréfonds de soi-même, de son émotionnel et de le faire jaillir. Parce qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, et un temps pour se reprendre. Voilà ce que ça me dit. Voilà ce que l'énergie du groupe me dit. Est-ce qu'on est capable de trancher avec soi-même De se limiter Et le groupe là, il est en train de se chercher par rapport à ça. On est en train de se dire, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer dans ce mécanisme de je me morfond dans mes scénarios, dans l'histoire que je me raconte, encore et encore et encore, Où est-ce que là je décide de, malgré la douleur, en me disant oui, j'ai mal, oui je suis triste, oui je suis en colère, mais malgré les émotions, je continue à vivre, je continue à acter mon choix, parce que je sais ce qui est bon pour moi au fond. On a une espèce d'hérédité qui refuse d'être la paternité, la maternité de ce qui nous arrive. Comme si on remettait tout le temps la faute sur le karma, sur les ancêtres, sur la psychogénéalogie, sur les énergies. Qu'on remettait tout ce fardeau sur les autres, mais jamais sur soi. Voilà ce qu'on nous de soi. Voilà ce qui est là à nous attendre. Notre responsabilité pleine et entière. La paternité, parce qu'on est le père. Nous sommes le père, nous sommes la mère de ce qui nous arrive. Nous avons enfanté. Nous enfantons chaque seconde ce qui nous arrive.